Eh bien bonsoir, euh, retour des émissions Radar, après euh, 15 jours euh, de, de pause un peu indépendant de notre volonté. Là je vous le dis franchement, ce soir Marc est venu, il est vraiment pas traque. il est venu parce que j'ai insisté, parce que je lui ai demandé. Et puis j'avais des choses à dire euh, avant même de lancer par rapport à Eric Petetin, euh, par rapport aussi à ce au 8e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, à ce qui se passe en France et en Algérie, qui, qui, qui est une convergence pour moi euh, des peuples par rapport à, à, à ce désir de récupérer la main euh, sur leur destin. Donc émission Radar, numéro 74, du jeudi 7 mars 2019, intitulée Jaunisme et sous-titrée Socialisme ou nationalisme Alors, socialisme au pluriel ou nationalisme Donc, toujours, notre émission Radar 42 de jeudi 15 mars 2018, intitulée légitime défiance, elle est toujours portée euh, disparue, comme malheureusement messieurs Oleg Stensov et Jamal Khashoggi. Alors, les mouvements nationalistes France Insoumise, Rassemblement National, La République En Marche, et les suicidés de la 5 ème République française respectent tous les standards de la communauté Facebook. Donc, on voit bien qu'il y a des disparitions. Et donc, jeudi dernier, nous n'avons pas pu faire cette émission. Et moi, le lendemain, je me suis fait opérer. Une petite opération de la cataracte qui s'est d'ailleurs très bien passée. Mais ce vendredi-là, 1er mars, Eric Pététain sortait euh, d'hôpital euh, psychiatrique. C'est l'œil gauche voilà, sortait d'hôpital psychiatrique et après y avoir passé plus d'un mois, eu ben, un internement administratif. Malheureusement, Éric Pététain n'a plus de téléphone portable et il n'est plus joignable parce que justement l'entreprise Facebook l'empêche de pouvoir accéder à son compte Facebook. Et je sais par une amie qu'il est actuellement un petit peu en déshérence à Oloron. Euh, traînant un petit peu euh, à la rue, et j'espère qu'il euh, ne sera pas embarqué à nouveau par euh, la marée chaussée, qu'on ne le renverra pas en psychiatrie pour le droguer à l'insu de son plein gré. Et je dois dire, la dernière fois, euh, je l'ai su par euh, Gigi, une amie commune qui l'a visité ils l'ont vraiment euh, matraqué, c'était réellement la camisole chimique, c'est infâme, c'est ignoble, c'est inacceptable au 21e siècle dans un pays qui se prétend euh, pays des libertés on puisse euh, droguer euh, une personne qui est en plus un militant historique euh, par rapport euh, à la cause de l'écologie à un moment où on n'a même pas ça encore réellement euh, de l'écologie où il a voulu défendre et eh bien la vallée d'Aspe. Cette vallée d'Aspe qui est toujours euh, euh, sous la dictature du tout bagnole, du tout camion, parce que ce prolongement que l'on veut faire, qui va coûter plusieurs milliards d'euros pour que que, moins de 4 kilomètres, eh c'est contre ça que des gens comme Eric continuent à lutter, pas à se battre, à lutter. Mais cette lutte, on le voit bien, elle épuise. Elle épuise parce qu'Eric, il n'est plus tout jeune. Éric est plutôt jeune, donc il a à la fois des problèmes de santé, il a des problèmes dans sa vie, il a des revenus qui sont extrêmement faibles, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une personne euh, merveilleuse parce qu'il est à la liberté, très exactement ce qu'était pour moi Van Gogh à la lumière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est. Van Gogh se c'est donner à la peinture jusqu'à disparaître dans la peinture. Eh bien, Eric, c'est pareil dans son militantisme. Il se donne à la liberté, à l'idée de la liberté, à la liberté d'expression. Et, et c'est en train de le manger. Et c'est pour ça que je veux démarrer cette émission en disant, prenez soin, vous qui êtes à Oléron, Oléron, si vous voyez Eric Pététin, aidez-le parce qu'il est, il est dans une situation extrêmement difficile. Et je ne voudrais pas qu'il soit à nouveau replacé en psychiatrie, surtout dans les conditions qu'il a connues euh, ce dernier mois. La dernière fois que, que j'ai vu Eric, eh bien, on l'a vu, vu ensemble. C'était euh, lors de son procès. C'était voilà, avec Jean-Baptiste lors du procès euh, où Eric Pététain avait, avait écrit par rapport à l'assassinat de Rémi Fraisse sur la, sur la façade d'une gendarmerie euh, que Rémi Fraisse avait été assassiné par un gendarme. Et donc, euh, il a il, oui, il a obtenu, il a obtenu sa relaxe, mais on voit bien qu'il s'agit là de quelque chose d'extrêmement important parce que dans le procès qui a eu lieu, les parents de Rémi Fraisse ont à nouveau perdu. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le gendarme qui a tué Rémi Fraisse... Hein, même qui l'a assassiné, donc il a utilisé une grenade qui contient plusieurs dizaines de grammes de TNT, qu'il a pris dans le cou alors qu'il était de dos, les mains en l'air, qu'il n'avait pas d'armes. Donc il a été tué sur le coup. son corps a été traîné, chose qu'il ne faut jamais faire. Donc on a voulu dissimuler sa mort. On a, on a voulu après raconter qu'il avait des explosifs dans son sac. Enfin, On a raconté des choses ignobles comme on a fait un petit peu quand, quand on a eu euh, aussi euh, Adama Traoré qui a été tué aussi par des gendarmes. Euh, ben bah voilà, il, il s'agissait de dire que c'était un drogué, que voilà, ceci et cela, donc criminaliser euh, la victime comme on fait aujourd'hui avec des gilets jaunes et au-delà des gilets jaunes, moi je tiens à dire que la, la première... Les, la première femme qui est morte, elle était effectivement en gilet jaune, mais s'est fait écraser par une voiture. Ça n'avait rien à voir avec la police, malheureusement, pour elle, parce qu'elle est morte. Et à Marseille, il y a une femme qui n'était pas dans la manif. C'est une dame de plus de 80 ans qui ouvre ses volets et qui se prend un projectile de la police et qui va, et, et, et qui va la tuer. Et quand, et quand j'entends un ministre de l'Intérieur qui dit que la police n'est responsable de rien et que s'il y a des victimes, c'est à cause de la violence des manifestants, je trouve ça ignoble. ignoble. Et donc, on le voit bien. On le voit bien, Eric a obtenu une relaxe tout simplement parce qu'il disait, qu disait que Rémi Fraisse avait été assassiné. Eh bien, oui, Rémi Fraisse a été assassiné, mais il y a eu un non-lieu. C'est-à-dire que le gendarme a été jugé par un tribunal militaire. Mais que je sache, Rémi Fraisse n'est pas militaire. Alors, comment se fait-il qu'en France, euh, qui est soi-disant un pays démocratique un civil puisse être tué par un militaire et que le militaire ne soit pas jugé par un tribunal civil. Eh bien, eh bien... La question de constitutionnalité qui a été posée par le père de la victime, par le père de Rémi Fraisse, a été déboutée et c'était le deuxième non-lieu. Donc actuellement, il ne reste plus qu'à la famille que le seul recours de cette Union européenne qui s'impose à nous depuis le 29 mai 2005, c'est-à-dire depuis qu'on l'a tous rejeté par un référendum d'initiative présidentielle. C'est pour ça que moi, quand j'entends des Yétièmes choix réclamer un référendum d'initiative citoyenne, ça me fait malheureusement rire jaune, je le dis très clairement, parce que quand il y a un référendum qui est décidé par le président de la République, en l'occurrence Jacques Chirac, le 29 mai 2005, et que le peuple se prononce majoritairement contre ce projet de traité de constitution écrit par Valérie Giscard d'Estaing tout de même écrit rédigé par Valérie Giscard d'Estaing qui va être repris sans changer une seule virgule sous le, sous le nom de traité de Lisbonne et voté par le Congrès, c'est-à-dire par ces sénateurs cette maison de retraite des gens qui croient représenter le peuple et par les députés en 2008 sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy donc on ne vienne pas me raconter que tous ces pantins, tous ces guignols de l'Assemblée nationale représentent quoi que ce soit. Ces gens-là ont nié les choix populaires de la même manière que aujourd'hui en Algérie, quand certains Français se moquent des Algériens qui ne veulent plus de la momie Bouteflika, mais nous, il y a énormément de Français qui ne veulent plus de président. On ne veut plus de ce présidentialisme. Et on sait très bien que le problème en France, ce n'est pas Emmanuel Macron. Si le problème était Emmanuel Macron, eh bien, effectivement, la démission d'Emmanuel Macron réglerait le problème. Non, si Emmanuel Macron démissionne, il y en a tout plein qui sont prêts à prendre la relève et qui feront mieux ou pire, selon le point de vue dans lequel on se place, qu'Emmanuel Macron. Donc, on voit bien que le problème est lié au système. Alors, c'est pour ça que je veux parler... Oui Et justement, vous m'avez expliqué que si je faisais une connerie à l'extérieur de la caserne, je prenais une double peine. Un, j'étais jugé premièrement par le tribunal civil et après coup, par le tribunal militaire. Double peine, voilà. Oui, mais c est, c est, c est de toute manière, là, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Euh, simple, simple peine et non lieu euh, prononcé. Le tribunal militaire a été jugé compétent pour juger le cas d'un civil tué par un militaire. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que cette histoire, de, cette histoire de Rémi Fraisse, il ne faut surtout pas la laisser tomber. C'est pour ça que nous étions, nous, radars sur la place de la République et qu'on a fait une émission en public et qu'on reprend, qu reprendra ce principe-là sur certains grands thèmes parce qu'il faut aller au devant des gens, il faut laisser parler le peuple et parce que personne ne peut se propulser porte-parole du peuple. Nos émissions radars moi, je suis anarchiste, mais je ne suis pas un porte-parole des anarchistes, parce que parmi les anarchistes, il y a des gens qui peuvent être de tendance bakounine et qui seront effectivement pour des actions violentes. Moi, je suis un anarchiste non-violent, mais j'ai du respect pour les gens qui, avec courage, luttent contre des gens qui eux-mêmes sont violents. Sauf que moi, je pense que la violence engendre la violence, et c'est pour ça que je, je me refuse à rentrer dans un cycle de violence et que même j'essaie de le désamorcer. Mais par contre, je... Pas, pas, uniquement, pas uniquement. Il faut, il faut bien comprendre qu'il y a eu des appels euh, aux assassinats et qu'il y a eu des assassinats perpétrés par des anarchistes euh, qui avaient des raisons. Euh, effectivement, il y avait eu de la violence antérieurement à ces assassinats. Je ne dis pas qu'un anarchiste va ass assassine quelqu'un gratuitement, mais j'estime que ce que ça a provoqué... N'a pas été dans le, dans, dans, dans le sens de l'émancipation des peuples et de ce que veulent les anarchistes. Les anarchistes, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent la paix. Les anarchistes, ce sont des grands singes qui, qui aspirent à la paix. Voilà. Et donc. Oui, exactement. Donc cette paix, elle ne peut pas exister quand, quand on est dans un combat de chef, quand on est dans un combat interpersonnel. Euh, euh, moi, je n'ai pas raison et toi, tu as tort. Ça, c'est comme ça que les médias présentent les choses. Il faut que quelqu'un ait raison, que quelqu'un ait tort. Et dans la... Non, dans la vie, il y a des gens, tu as raison et tu as tort. Et tu as tort. Si tu n'acceptes pas d'avoir tort, et alors tu ne sauras pas accepter que l'autre ait raison. Et c'est cette radicalisation qui vient se substituer à la cohérence qui est le terreau de toutes les violences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tout droit à la guerre civile. Alors, c'est pour ça que j'ai institué ça, jaunisme, Socialisme le ou nationalisme, nationalisme, nationalisme, euh, euh, régionalisme, il y a un sens, c'est-à-dire que je vais t'expliquer une chose profonde. Le nationalisme, le fait que de s'identifier avec un territoire, c'est un vrai problème. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les, les Roms et les Juifs ont été exterminés. Pourquoi Parce qu'il s'agissait de peuples euh, qui n'avaient pas de territoire et pas d'état-nation. Et. Tous les États-nations sont extrêmement gênés de, de peuples, euh, soit nomades, qui ne revendiquent pas de territoire et d'État, et qui existent culturellement, et souvent qui existent avec beaucoup plus de force que des gens qui se revendiquent d'un territoire. Et pourquoi C'est pour la même raison que l'on a assassiné les Roms, celle qui fait qu'on a assassiné les Juifs. Parce qu'il y a dans ces peuples l'idée que le peuple, ce n'est pas le territoire. Voilà, massacrés, génocidés. Le, le, le peuple n'est pas le territoire. Regardez les Kurdes, ils vivent entre la Turquie, ils vivent entre l'Iran, ils vivent entre l'Irak. Oui, ils sont déchirés, oui, ils sont persécutés, mais ça, ça a renforcé leur identité en tant que peuple. Regardez les Basques et les Catalans. Ils sont entre la France et, et l'Espagne, mais ces peuples-là ont une identité encore plus forte. Donc, pour moi, c'est... Pour moi, la lutte elle doit devenir interpopulaire. C'est pour ça que dans le socialisme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque de Karl Marx, euh, qui était un, un génie, euh, il faut le reconnaître, eh bien, il ne connaissait pas euh, le nucléaire. Parce que euh, ne serait-ce que notre ami Albert Einstein, il est né quelques années avant que Karl Marx meure et euh, il va publier très jeune en 1905 la théorie de la, de la relativité restreinte et générale mais c'est ça qui va changer complètement le monde et c'est ça qui fait que depuis que Marx et Engels ont écrit euh, par rapport justement euh, à la lutte sociale euh, nécessaire contre l'impérialisme et le capitalisme qui est une forme d'impérialisme ils n'ont pas su voir que le capitalisme d'État, celui de la planification, celui du léninisme et après du stalinisme, c'est-à-dire ce, ce, ce, cette lutte des classes dictatoriales, euh, allait apporter euh, au moulin du capitalisme... Euh, des forces qui, encore aujourd'hui, ne sont pas réellement comprises. Les gens n'ont pas encore compris que la République populaire de Chine est le pays le plus libéral et le plus capitaliste de la Terre, que la fédération mafieuse de Russie est plus capitaliste que le sont les États des États-Unis d'Amérique. C'est tout simplement que le capitalisme d'État ou que l'État qui, capitaliste qui se dit libéral sont exactement sur le même dogme de pensée. C'est-à-dire ils sont là pour la reconnaissance du chef et pour l'identité nationale à travers une revendication territoriale. Et ce sont ces gens-là, notamment par rapport à la Fédération des États-Unis d'Amérique, qui ont génocidé des millions d'hommes, des peuples premiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Indiens Lakota, dans l'état du Dakota, représentent moins de 3% de la population. Donc, il s'agit réellement d'un génocide, et non, comme le dit l'ONU, d'un ethnocide. Mais, moi, je voulais parler aussi, on va arriver aux, aux 8 ans de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Euh, donc, ce sera le 11... Alors géographiquement, c'est assez proche euh, de Tokyo. Donc, euh, en fin de compte, euh, le Japon, c'est ces trois trois villes. Euh, euh, non, il est, lui, il est. Je crois qu'il est emprisonné à à, à à Tokyo, dans la région de Tokyo. C'est une centaine de kilos. Fukushima, c'est dans une province qui s'appelle le Tohoku. Euh, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn. Oui, il a été libéré hier avec une caution de 8 millions d'euros. Et donc, moi, je suis contre toutes les peines d'emprisonnement. Donc, je me réjouis de la libération de Carlos Ghosn. Mais j'espère que les Japonais vont bien faire en sorte qu'il ne quitte pas le Japon parce qu'il est libéré en, euh, à résidence, parce qu'il est sous deux. Euh, il y a quand même... Euh, oui, exactement. C'est-à-dire que euh, Car Carlos Ghosn n'a pas été euh, libéré... Euh, comme on veut nous le montrer, comme, comme, comme préfigurant pour nous euh, un retour en France euh, triomphal. Effectivement, on aimerait bien que Carlos Ghosn se réhabilite comme strauss et et qu'après on va, on va certainement nous découvrir un mauvais complot qu'il aurait eu contre Carlos Ghosn, le brave Carlos Ghosn. Alors, ben, alors Carlos Ghosn il est assigné à résidence au Japon, il est il, pour trois mises en examen, deux pour fraude fiscale et une pour abus de moyens sociaux. Donc ce type, effectivement, doit être poursuivi. Mais il faut qu'il soit en liberté. Mais moi, je préférerais qu'il soit poursuivi en France parce qu'il y a le mal qu'il a fait au Japon. Il a fait l'essentiel plus de plus de 20. Non, non, c'est parce que ce type, c'est parce que ce type. Ce type s'est revendiqué justement du nationalisme français, de la nationalité française, alors qu'il ne paye plus d'impôts en France depuis 2007. Et donc, moi, je dis que ce type-là, il faut lui, lui, lui donner un retour de boulet au lieu, au lieu de lui euh, suirer les pompes comme euh, l'a fait euh, Emmanuel Macron. Donc, cette affaire Carlos Ghosn, il faut bien comprendre qu'il faudra aller jusqu'au bout. Il faut lui confisquer l'ensemble de ses biens et le condamner au revenu de base à vie. Voilà. Et, et à des la travaux... Moi, je vais... C'est de... Pour, pour moi... La, la à notre jeune, euh, alors, la je vais... Moi, moi, je, ah en fait. Oui, vous mais Oui. Mais je vais t'expliquer. Moi, je suis pour la fin des états-nations. Donc, donc moi, je, moi, je ne me, moi, je suis né en France, de parents français, mais je, je ne me considère pas comme étant français. Je suis un terrien, comme, comme Jean-Baptiste, comme Bruno, comme toi. Je, je ne suis pas français. Je suis français administrativement, mais, mais je, ne me, je ne me revendique pas français. Je ne revendique pas un territoire alors que j'appartiens à la région parisienne. Je suis né en région parisienne. Donc, moi, je suis un, un, un vrai île de France. Un, un, un véritable francilien, oui, tout, voilà, citoyen d'Île-de-France. Mais alors, pour en revenir à Fukushima, il y a huit ans, le 11 mars 2011, euh, suite, effe suite, effectivement à un tremblement de terre qui a eu lieu au large et a eu une vague de tsunami qui va euh, provoquer plus de 20 000 victimes euh, d'un coup. Voilà, les, les Japonais sont submergés par un tsunami, plus de 20 000 victimes. Euh, d'énormes dégâts, dont, dont plusieurs centrales nucléaires, dont la centrale de Fukushima, dont les trois réacteurs qui se trouvent au niveau bas et qui avaient leur, leur système de, de groupe électrogène de secours qui était en dessous du niveau de la mer, qui ont été inondés qui se sont retrouvés ben, en ce qu'on appelle le syndrome chinois, euh, avec euh, euh, des explosions dont on a dit qu'elles étaient à l'hydrogène, mais dont on est sûr maintenant pour le réacteur 3, vu le strontium qui a été re retrouvé à terre, qu'il y a eu une réaction euh, nucléaire et d'explosion nucléaire. Donc on nous a bassinés, euh, euh, rien n'était maîtrisable. Euh, au jour... oh, oh, oui, mais le syndrome chinois, c'est tout simplement parce que quand un cœur fond, il peut théoriquement traverser. Le manteau et la Terre et, et finir au centre de la Terre. C'est pour ça qu'on l'appelle le syndrome chinois parce que si ça s'était passé en France, il descendrait vers la Chine. Voilà. C est, c est, mais ça n'a rien à voir, sauf que effectivement, les, les, les Chinois, comme comme toutes les nations qui ont des centrales nucléaires, ça leur, ça leur la, la, la la catastrophe nucléaire leur pend au nez. Donc moi, ce que je faisais. Fukushima, les alors, l'État-nation alors, japonais, en supprimant euh, des allocations, a fait en sorte de ramener sur les territoires contaminés les populations. Il y avait même une partie des populations qui, économiquement, n'étaient pas partie. C'est pour ça qu'au Japon, il y a ce qu'on appelle les, les, les divorces à cause de Fukushima, parce que les maris restaient dans les entreprises pour continuer à travailler, et les femmes et les enfants partaient pour essayer d'échapper aux radionucléides. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2011, il y a eu une manifestation le 20 mars 2011. D'ailleurs, ça va mon article 31 du site sanurezo.org, qui est en carafe à cause d'OVH, hein, euh, eh il y a un article euh, où il y avait un appel sans bannière contre le nucléaire. Et là, eh bien, il y avait Europe Écologie, le parti de gauche et Sortir du nucléaire qui avaient tous leurs bannières et qui étaient venus faire leur pub alors que le rassemblement avait été appelé sans bannière. Donc, le réseau zéro nucléaire était là sans bannière parce que quand on donne notre parole et quand on appelle à quelque chose, eh bien, on la respecte et c'est et c'est et c'est mange merde de l'écologie politique, ces escrologistes, eux, ils étaient là, avec leurs petits drapeau, leur petit truc, ils étaient déjà en campagne électorale. De la même manière qu'au réseau sortir du nucléaire, le comptable de l'époque, Jacques Caclin, s'était réjoui euh, de l'opportunité que représentait la catastrophe de Fukushima pour faire rentrer les dons au sein de sa petite entreprise. Voilà, donc, depuis Fukushima, le criminalité nation japonais a redémarré plusieurs de ses réacteurs nucléaires contre la vie de ces populations. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'il y avait 44 réacteurs nucléaires en 2011 à Fukushima qui étaient en état de marche, dont un surgénérateur à Monju. Depuis, ils avaient été tous fermés. Mais le lobby nucléaire a fait pression pour leur réouverture. Et donc aujourd'hui, il y a Sendai 1 et 2, Takahama 3 et 4, OI 3 et 4, et Itaka 3, et pour ITAKA 3, je remercie Jean-Michel Jacques Mara festin que j'avais cité par rapport à ses excellents livres sur la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 86. Quoi Non, je n'ai pas amené ses livres, mais par contre, je, je lui rends hommage parce qu'il il est en train d'écrire un article, justement, sur les réacteurs euh, japonais réouverts au Japon euh, contre la vie de la population et malgré la catastrophe. Et donc, il faut bien voir que nous, nous, nous serons sur la place de la République de 15h à 17h, dimanche 10 mars, pour commémorer les explosions nucléaires du 11 mars 2011 à Fukushima. Et au-delà, toutes les victimes du lobby nucléaire, qui est un lobby qui est promu statutairement par l'ONU. Mais on sera, on est resté sur la place de la République. On ne s'est pas barré à Salingrad avec euh, les escrologistes du réseau Sortir du nucléaire parce que nous on veut être à côté de nos frères algériens, de tous ces gens qui vont revendiquer, euh, comme nous, la liberté d'expression, la liberté de circulation, la démocratie réelle. Donc ils en ont marre de la momie Bouteflika, comme nous on en a marre de tous ces présidents, de tous ces princes présidents de la 5 République et de leurs préfets de merde qui sont des gens non élus qui ont le droit de vie et de mort sur les populations. Voilà. Et donc, moi, je suis non violent, mais je dis, oui, il faut que les préfets disparaissent. C'est un reliquat impérial indigne d'une démocratie. Indigne d'une démocratie. De de cette plutocratie Non, bien sûr. La preuve, les, les, les Ruffins euh, euh, et, et, et tous les penses petits euh, sont là à mobiliser leurs troupes euh, vis-à-vis des infâmes euh, élections des pseudo-députés européens qui auront lieu le 26 mai 2019, alors que le 29 mai 2005, par référendum, les peuples français ont dit non. Non, non, non. Et on le répète, et nous, nous faisons campagne contre. Donc... Pourquoi on sera content d'être aux côtés des Algériens Parce que l'Algérie, elle en bouffe encore, elle en meurt encore du nucléaire français, du nucléaire made in France. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a eu 17 explosions nucléaires françaises en Algérie. 17 dans les années 1960. Gerboise bleue, la première, le 13 février 1960. Quatre fois la puissance d'Hiroshima à Reagan à Reagan aussi, mais ça, ça, la ville de Reagan a été polluée, les populations autochtones sont contaminées. Et après, il y a eu gerboise blanche, gerboise rouge et gerboise verte, suivie de 13 essais souterrains. Mais dans ces essais souterrains qui vont avoir lieu jusqu'en 1968 avec la complicité de la junte militaire algérienne et du complexe militaro-industriel de la Vème République française, eh bien, ces bombes françaises expérimentées qui étaient des bombas sont des bombes à faible rendement, donc très fortement contaminantes, ce sont des bombes extrêmement sales. Donc dans le pire, on est les meilleurs. Donc le 1er mai 1962, à donc c'est ce qu'on appelle sur le site Beryl, il y a eu une explosion qui n'a pas été confinée. Elle aurait dû être souterraine, mais en fin de compte, les radionucléides sont sortis et donc ça a durablement contaminé les populations locales et l'Algérie n'obtiendra son indépendance que deux mois plus tard. Mais obtenant son indépendance deux mois plus tard, il y aura encore 13 essais. Euh, non, il y aura encore 12 essais. Donc l'Algérie est indépendante et pourtant les Français continuent dans le Sahara elle est, elle, est, elle est indépendante euh, officiellement du complexe militaro-industriel français et dépendante du complexe militaro-industriel algérien à travers une junte militaire qui met des pantins. Et aujourd'hui, leur pantin, il s'appelle Bouteflika. Ce monsieur, il va dans de bons hôpitaux en Suisse pour se faire transfuser, pour revenir, pour avoir un peu la pêche. Et il est représenté et euh, tu es sommé de voter. Euh, pour ce que les Algériens, à juste titre, appellent la momie. Mais bon, en. Oui. Faire un petit coucou, de la part de coucou Stéphane Durieux, je te remercie et je remercie doublement Marc d'être venu ce soir parce que justement, il y a cette actualité de, de, de, de, sociale et, et la relation entre ce qui se passe en France depuis maintenant plusieurs mois et ce qui se passe euh, en Algérie et les commémorations par des gens qui prétendent être anti antinucléaires et qui parlent euh, d'une sortie du nucléaire en 25 ans, hein, en faisant l'accolade à l'ancien Premier ministre chinois responsable de la catastrophe de Tchernobyl, vu que cette vieille centrale aurait dû être fermée, mais que c'est sous son gouvernement qu'on a décidé qu'elle allait continuer à tourner, chose que l'on fait aussi en France. Eh bien, ces gens-là, c'est leur politique criminelle et c'est la politique criminelle de la Ve République qui a contaminé durablement le Sahara. Mais au-delà de ça, on ne s'est pas arrêté. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après les, acc les, les accords d'évian entre justement la, le complexe militaro-industriel de la Ve République française avec son prince président et la, et, la, et la junte militaire algérienne, eh bien, on a accordé un droit de contaminer les populations sahariennes à l'uranium et au plutonium jusqu'en 1966. L'exploitation des jugements pétroliers par la France jusqu'en 1971 et la jouissance d'une base maritime militaire française à Mersel-Kébir. Cette base va être abandonnée par les militaires français, donc le complexe militaro industriel français, au bout de cinq années pour aller polluer la Polynésie française et contaminer durablement ces populations autochtones dans la mise au point des armes thermonucléaires. Dans le oui, dans le hogar, exactement. Tu as tout à fait raison. Donc cette région, comme la région de Fukushima s'appelle le Tohoku. Ces régions des essais nucléaires français s'appellent le Hogar, effectivement. Et donc, il faut bien voir que là, ce sont des peuples autochtones, parce que moi, je parle des peuples français et je parle des peuples algériens. Et donc, ça se passe dans le Hogar, et donc, il y a des peuples algériens qui, aujourd'hui, payent de leur vie avec leur santé de tous ces essais nucléaires du complexe militaro-industriel français. Et donc, quand le peuple algérien vient lutter pour son émancipation, eh bien, le peuple français doit lutter à ses côtés, parce qu'aujourd'hui, le peuple français, il vit sous la même dictature que le peuple algérien. Cette dictature, c'est le fait que on ne peut pas, les peuples ne peuvent pas s'autodéterminer. On leur a donné, oui, on leur a donné un un, un simulacre euh, d'autodétermination, mais il ne s'agit pas d'autodétermination et il ne s'agit surtout pas d'émancipation. Et c'est ce que voulait. C'est ce que voulait Karl Marx. Et c'est pour ça que euh, là, je, je, je parle de socialisme. Euh, donc là, on est dans le nationalisme. On voit bien comment l'état-nation algérien et l'état-nation français ont été complices pour asservir depuis maintenant plus de 60 ans les peuples algériens et les peuples français. Oui. Ah oui. Horizontal. Et donc, je referai comme la dernière. Je, je la remettrai après coup. Oui, quand, quand l'émission est en cours, on, on ne peut pas le faire et il vaut mieux rester jusqu'au bout et je retournerai l'émission et je la replacerai en normal. Donc, voilà, euh, c'est de la radio avec un peu d'image là pour le moment, effectivement. Euh, L'image est en verticale, c'est désagréable. Mais l'essentiel, c'est ce dont on va parler. Pourquoi Pourquoi c'est indépendant de notre volonté. Pourquoi je parle de nationaliste C'est parce que récemment, il y a eu une polémique, parce qu'il faut bien voir que les publications d'Éric Drouet et de Maxime Nicole, qui sont antérieures au lancement du, du mouvement Gilets jaunes, elles ont été effacées. Parce que ces, ces publications, elles étaient très complaisantes vis-à-vis -vis de l'extrême droite, vis-à-vis -vis de Marine Le Pen. Et donc euh, il y a une. Ils ont fait même. Ils ont abondé dans la propagande ra raciste autour du pacte de Marrakech. Enfin, ce sont des gens qui ont même lancé euh, oui, une cagnotte euh, pour les blessés. Et en fin de compte, c'est sous la pression de gens qui ont cotisé et qui demandent de la transparence que Eric Drouet, euh, en traitant euh, les, les gens qui lui demandent de la transparence de trolls malsains et malveillants, va être obligé de prendre un huissier pour rembourser les gens qui le voudront et pour euh, verser les sommes effectivement aux gens blessés. Parce que ça porte quand même sur 145 000 euros. Donc c'est très bien que les gens, ça c'est de la démocratie directe. Moi je dis bravo à tous les gens qui ont fait pression sur Éric Drouet pour qu'on ait cette logique transparence. C'est comme ça que le budget de l'État devrait être décidé. Les gens devraient pouvoir euh, sur de manière sécurisée, dire voilà, moi, ce que vous mettez dans l'armée, je veux le mettre dans l'éducation ou dans la santé. Et donc chacun ferait le budget. Il n'y aurait plus besoin de voter pour des candidats. On n'a pas besoin de chef. Aujourd'hui, avec les moyens informatiques, avec le, la cryptographie quantique, ce qui fait que la lumière, elle peut être polarisée et qu'on peut savoir si quelqu'un euh, se câble, on peut arriver à instituer que chaque citoyen chaque résident d'un territoire a un code discret qui lui appartient, de cryptage, avec lequel il va pouvoir voter et même proposer des projets de loi. Donc on n'a plus besoin de maire, on n'a plus besoin de député, on n'a plus besoin de sénateur, on n'a plus besoin de président de la République, on n'a plus, on on plus besoin de président. On peut s'autogérer au niveau local et global et donc on n'a même plus besoin de nationalité. Mais qui a besoin de ces nationalités Eh bien les transnationales. Les transnationales, elles en ont besoin pour pouvoir justement faire voyager leurs capitaux et délocaliser leurs entreprises et donc échapper à l'imposition, faire de l'optimisation fiscale. Et on le voit bien, aujourd'hui, les nationalistes sont complices des transnationales et les transnationales financent comme elles ont financé par le passé les fascistes italiens et les nazis en Allemagne, Hugo Boss, Coca-Cola... IBM, tous ces gens-là ont été complices euh, de, de la, la dictature nazie. Et même ces gens-là... Oui, bien sûr. Ils ont, ils ont mis au point les uniformes. Euh, y a, y a, euh, moi... Et, et Coca-Cola Compagnie a créé la marque Fanta pour justement pouvoir fournir des boissons aux troupes de l'Axe mais sous une sous-marque donc normalement, ces gens-là devraient être condamnés pour crimes de guerre. Voilà. Donc aujourd'hui, on, on, aujourd on a des gens comme euh, ce, ce, je crois, Pascal Guillaume, ministre de l'Agriculture, dont euh, Aline Pochard pourrait fort bien parler, ce type qui est un nuisible, un, un, un voleur, un brigand. Et on a des brigands au gouvernement, des voleurs, des, des gens qui commercent avec des assassins multirécidivistes. -réci, multi Mohamed Salman al-Saoud. Voilà. Donc on est réellement aujourd'hui dans quelque chose de grave. Moi, j il y a eu euh, Mark Handewald, euh, euh, un type qui a été interviewé par un des médias de la vraie gauche nationale, euh, voilà, et il fournit le nouveau prêt-à-penser, c'est-à-dire c'est haro sur le Macron. C'est-à-dire ça, c'est très à la mode, haro sur le Macron. Moi, je dis quand le sage montre les systèmes impérialistes et racistes, notre gauche nationale regarde sans complaisance le groupe Rothschild et dédouane le bon François Hollande. Et donc, j'ai écouté ce type qui dédouanait François Hollande, qui avait fait la promotion, qui a mis en place Macron, parce que moi, je l'appelle le gouvernement Hollande 2, le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et il s'agissait de remettre ça sur le groupe Rothschild, donc il y avait une espèce de d'antisémitisme antisémi, euh, sous-jacent, extrêmement euh, nauséabond, et je le retrouve euh, à la fois euh, dans le mépris social euh, de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il faut bien comprendre que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont le même mépris social pour euh, les gens, qui, ce qu'ils appellent d'ailleurs les gens, Regarde. Les, les, les, même le PCF français s'y met, ces types, ils croient qu'ils sont communistes, donc ils veulent aller vers le socialiste, ils mettent pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent. Eh bien, l'Europe des, des gens, la gouvernance du directoire de la Banque Centrale Européenne, un, un système où on élit des types qui ne sont pas députés, ils veulent qu'on participe à cette putain d'élection, mais ils se foutent de la gueule de qui et eh bien, ils se foutent de notre gueule, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Emmanuel Macron. Et ce n'est pas la banque Rothschild, ce n'est pas une, une finance, ce n'est pas un lobby juif qui se fout de la gueule des, des peuples français. Ces gens-là sont en train de remettre en place de l'antisémitisme sous le critère qu'ils sont antisionistes. Alors Mélenchon va fustiger l'État d'Israël, donc il se sent en droit de fustiger le groupe Rothschild et Emmanuel Macron qui est le bras armé du groupe Rothschild. C'est ignoble. BNP Paribas, c'est pas le groupe Rothschild. La finance française, c'est pas le groupe Rothschild. Et moi, je trouve que cet antisémitisme, cette recrudescence d'antisémitisme dans cette vraie gauche nationale, je chie dessus. Moi, j'emmerde François Ruffin, j'emmerde Jean-Luc Mélenchon. Ces types-là sont des types de droite. Ces types-là sont des fachos. Ces types-là sont des antisémites. Ce sont pas des antisionistes. Ils sont antisémites comme le sont Soral et Dieudonné. Et Dieudonné... Eh bien, il était le de turiféraire de Valls, de la même manière qu'aujourd'hui Ruffin et le est le turiféraire d'Emmanuel Macron. C'est le même couple de clowns, c'est le même couple de bouffons. Il y a le, le clown blanc et le bouffon. Et ils se renvoient la balle dans, de, dans, des faux, dans des faux débats, le faux débat. Un bouffon fait rire, eux ne font pas rire. Non seulement ils ne font pas rire, ils nous font pleurer. Aujourd'hui, aujourd'hui, les morts, aujourd'hui, les gens les, les gens qui sont défigurés, les gens qui perdent des yeux, ce type qui, qui a la mâchoire en moins, qui a plus de bouche, c'est ignoble. Moi je le dis franchement. Franchement. Aujourd'hui, sortir de l'Europe ne réglera sortir de l'Union européenne ne réglera aucun problème. La démission d'Emmanuel Macron ne résoudra aucun problème. Par contre, Mettre fin au présidentialisme, mettre fin à la 5 République, mettre fin aux sénateurs, aux, aux préfets, à des gouvernements qui n'ont de compte à rendre à personne, oui, ça, ça pourra les aider. Mettre fin à une unique gouvernance qui nous impose le glyphosate à nouveau pour 5 ans, quoi, on n'a pas été sages, euh, et qui veulent nous faire croire qu'aujourd'hui ou demain, il va falloir aller voter pour une Europe des gens, mais de qui on se moque de qui on se moque Tout est déjà décidé. Tout est déjà décidé. Le glyphosate, on va en bouffer. Parce que les industriels de la chimie, ils doivent amortir leurs usines. Voilà. C'est pareil pour l'amiante. Hein, où il y a à nouveau le commerce avec les états unis hein C'est quoi C'est la fédération mafieuse de Russie avec les états unis d'Amérique. Voilà. C'est tout. C'est pas autre chose. Et donc, ce sont ces systèmes impérialistes qui se foutent des peuples. C'est ces gens qui n'ont jamais euh, ratifié... Euh, la convention sur les peuples autochtones de l'organisation internationale du travail parce qu'ils ont rien à foutre ce ne sont pas des socialistes, ce sont des nationalistes et donc moi aujourd'hui, tous les gens qui se revendiquent du nationalisme, du régionalisme à travers les GDL jaunes, je dis ah, basta, j'en ai ras la casquette ces gens-là, ils sont comme Jean-Luc Mélenchon, ils sont comme Ruffin ils sont comme Emmanuel Macron, ce sont de dangereuses impasses, ces gens-là sont violents parce qu'attention, dans leurs propos quand on dit qu'il y a des gens qui sont des trolls euh, qui sont des, des gens malfaisants. Mais est-ce que c'est pas comme ça que, que les nazis parlaient des juifs et des Roms Est-ce que c'était pas des gens qui. que c'était pas à cause d'eux que l'Allemagne n'allait pas Que si on s'en débarrassait, ce serait, pas, ce serait pas plus mal Ces idéologies-là, quand elles reviennent dans la bouche de gens qui se prétendent de gauche ou de droite, il ne faut pas l'accepter. Le mal s'extipe à la racine. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette émission ce soir, aujourd'hui, oui, le fascisme, le fascisme est intimement lié à tous les partis électoralistes qui font la promotion de gouvernance antidémocratique. Et donc, on... Mais, mais bien sûr, mais, mais je vais t'expliquer. Oui, mais sauf que, sauf que... Non, je vais... Alors, alors je vais t'expliquer. S'il y avait... Si tous ces députés qui se prétendent d'opposition, hein, quand on, on plein la bouche quand ils parlent des gilets jaunes, si tous ils démissionnaient, s'ils avaient le courage politique de démissionner, s'ils avaient le courage politique d'appeler au boycott de la gouvernance de l'Union européenne, oui, les choses pourraient changer. S'ils ne le font pas, c'est que tout simplement, comme ils l'ont déjà fait par le passé... Ils veulent conserver le présidentialisme, ils veulent conserver le 49-3, ils veulent conserver le système, ils veulent conserver eh l'esclavage salarié. Ils veulent encore, euh, au mérite, à l'ancienneté, ils ne veulent pas du tout qu'on répartisse la richesse. Ils veulent faire croire qu'aujourd'hui, si des gens ne travaillent pas, c'est parce qu'ils sont soit incompétents soit feignant, c'est faux s'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de travail c'est que la productivité augmente c'est que la productivité augmente et cette productivité elle va pas cesser d'augmenter et elle va même elle va même tout naturellement s'accentuer c'est le principe même de l'industrie avec l'apparition de l'électronique quantique des intelligences artificielles le chômage va devenir réellement un chômage de masse demain et demain c'est dans 10 20 ans 80% des gens en âge de travailler n'auront plus de travail et n'ayant plus de travail dans le cadre d'un monde qui se dit le monde du travail mais qui est le monde du travail salarié et le monde de la finance mais qui est le monde des grandes entreprises qui transportent qui transforment les petites et moyennes entreprises en entreprises sous-traitantes Eh bien ce monde là Va être un monde qui va générer de plus en plus d'inégalités et qui va aboutir obligatoirement à des frictions totales telles qu'il ne s'agira plus de lutte des classes, mais mais d'un combat fratricide, d'une guerre civile. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que des gens comme moi mettent le holà et disent voilà, on a le doigt en plein dans le fascisme. Le fascisme, il est là, il est dans les gens qui veulent proroger ce système. Il est dans tous ces gens. Qui ne, qui ne veulent pas, qui veulent s'inscrire pour devenir les bons chefs des mauvais chefs. C'est pour ça que médiapart je ne suis pas d'accord avec eux Quand, et avec leur pratique journalistique que je n'accepte pas au niveau déontologique. Parce que ces gens-là, ils sont pour les bons chefs et les mauvais chefs. Ils croient que si on remplace le mauvais chef Macron par un bon chef, les choses vont aller mieux. Eh bien, c'est rigoureusement faux. Moi, je dis Emmanuel Macron et même, oui, par rapport, pa, pa, pa, par rapport à, à beaucoup euh, de présidents de la Ve République, il est complètement dans son rôle lorsqu'il dit je décide et je vous emmerde, parce que c'est tel que ça qu'ont été voulu écrites nos institutions, voulu écrites par le général de Gaulle. Donc. Une constitution écrite par un militaire pour une dictature militaire ou industrielle. Ben voilà, c'est comme ça. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas des hommes politiques courageux pour dénoncer cet, cet état de fait et pour dire qu'ils sont complices et collaborateurs de cet état de fait, eh bien, rien ne changera. Et donc, moi, j'ai envie de dire à tous les gens qui perdent des yeux, qui se font mutiler, qu'ils le font malheureusement en vain. Parce qu'il faut qu'ils boycottent, il faut qu'ils qu deviennent insubordonnés, mais de manière non violente. Parce qu'eux ne vont récolter que les coups. Eux, ils vont perdre leurs emplois, ils vont perdre leurs yeux, ils vont perdre leur santé, et ils ne vont rien obtenir. Ils vont obtenir que des ennuis. Par contre, ceux qui vont se présenter dans le cadre de, de toutes ces, ces bouffonneries criminelles électorales, eh bien, eux, eh bien comme Monsieur Jadot, il va redevenir député, euh, Pseudo-député de l'Union européenne et il va toucher le, ja le jackpot mensuel en milliers d'euros et il va se permettre de nous regarder de haut et de nous expliquer qu'il est en train de faire l'écologie de demain. Monsieur Jadot, vous n'êtes ni pire ni meilleur euh, que Madame Rivasi, euh, que Madame Duflo ou que tous vos prédécesseurs, vous êtes un escrologiste, vous êtes un type qui fait de la politique et qui ne fait pas de l'écologie. Aujourd'hui, si le groupe Total ne fore pas au large de la Guyane, c'est que tout simplement leur forage exploratoire ne leur a pas permis de trouver une nappe de pétrole. Par contre, le projet Montagne d'Or n'est pas du tout remis en cause. Le projet Montagne d'Or continue. Et là, c'est pareil, les populations autochtones les populations autochtones. C'est pour ça que moi, je me sens population autochtone francilienne et je ne me sens plus français. Parce que cette nationalité française, qu'est-ce que c'est C'est une dictature. Je n'ai pas mon mot à dire. Et quand je donne mon mot, comme le 29 mai 2005, eh bien, les guignols de députés, les guignols de sénateurs vont voter contre ce que j'ai refusé. Et après, on va m'expliquer que c'est la démocratie. Eh bien, non. Eh bien, non. Un système avec des découpages électoraux où il n'y a pas de proportionnel et pas de reconnaissance du vote blanc, ce n'est pas la démocratie. C'est une dictature avec foutage de gueule du peuple. Et ça, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et aujourd'hui, les gens qui se prétendent anti antinucléaires et qui ne donnent pas les solutions, aujourd'hui, on brade au privé nos barrages. Aujourd'hui, on ferme notre parc thermique. Eh bien, comment on fait pour fermer des réacteurs nucléaires si on ne produit pas le courant autrement, et bien monsieur Mélenchon, c'est pas avec des éoliennes, c'est pas avec de l'éolien offshore industriel que vous allez euh, offrir ce que vous appelez une sortie en un quart de siècle. Parce que souvenez-vous, vous étiez le turiféraire de François Mitterrand, et bien sur ces sans promesses, il y avait la sortie du nucléaire en 30 ans. Ça veut dire que en 2011, au moment de la catastrophe de Fukushima. Il n'y avait plus aucune installation nucléaire en France, Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, votre service d'ordre m'a plaqué au sol avec ma banderole, a abîmé mon appareil photo le 11 mars, le 11 mars 2018. Hein, et vous, vous étiez à la tribune à faire, à, faire le, à raconter vos, vos, vos criminelles stupidités. Vous êtes un type. Vraiment peu recommandable. Vous êtes un criminel. Pour moi, vous êtes réellement un criminel. Parce que, non, je n'aime pas la politique qu'il préconise. Sa politique est criminelle. On ne sort pas du nucléaire en 25 ans. Parce que d'ici 25 ans, il y aura une catastrophe nucléaire en France. Ça, je peux vous en mettre mon billet. Hein et ce jour-là, vous les verrez sortir, les Mélenchon, les Rivasi, et vous diront, on vous l'avait dit. Eh bien non, ils n'ont rien dit. Ils ont dit, continuons, continuons, continuons et ne proposons pas de solution. Et la solution aujourd'hui, eh bien, c'est de répartir les revenus et de répartir le travail. La solution, c'est d'arrêter d'avoir des, des, des régimes spéciaux pour les députés ou les mecs qui font leur truc et après ils ont une retraite euh, plein pot, mais qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre. Moi, je ne veux plus payer plein pot des, des gens qui ne sont pas élus comme les préfets hein, et qui nous imposent, qui nous imposent des choses. Moi, je suis pas contre, condition de... Non, je non, suis contre. Il n'y aura pas de répartition de richesses. Il ne peut pas y avoir de répartition de richesses si on continue sur des systèmes hiérarchiques. La hiérarchie, elle est là pour quoi Elle est là pour justifier les inégalités. Aujourd'hui, quand un SDF tend la main, qu'il a froid et qu'il crève dans la rue, qu'est-ce qui justifie qu'il n'a pas de quoi se payer un loyer, qu'il n'a pas de quoi se payer à manger Si ça se trouve ce type... Il a toujours été très obéissant, très gentil, très respectueux de la République. Et puis, il a eu une longue maladie. Hein Et puis, ben, sa longue maladie, il était dans le privé. Au bout d'un moment, on lui a dit, ben, monsieur, euh, au revoir. Et puis, il s'est retrouvé. Si Exactement pas aujourd'hui, tu serais probablement C'est ouais, si pas probablement, je serais certainement SDF. Le, si moi, j'avais décidé de travailler autrement que de me, que dans, à la SCF, je serais probablement et il y, y a beaucoup de couples qui explosent parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs pauvres et il y a beaucoup de couples qui, même avec deux salaires et des enfants, n'y arrivent plus. Et bien aujourd'hui, moi, quand je vois qu'un type est capable de payer une caution de 8 millions d'euros, de 8 millions d'euros, il est ici, le scandale, il est ici. Mais, mais un, un RSA, c'est mo moins de 500 euros. Alors mettons-le à 500 euros. Bah donc, ça fait 2 pour 1000. 1 million d'euros, c'est 1000 fois 1000. Donc, donc, ça fait, fait euh, 2 000. Ça fait 16 000. Il a payé 16 000 RSA. Voilà. 16 000 RSA. 16 000 RSA, ça veut dire que. ça veut dire que pendant plus de 10 000 ans, tu payes un type euh, au RSA tous les mois. Pendant 10 000 ans. Pendant plus de 10 000 ans, pendant presque pendant presque 15 000 ans. Non, ces choses-là, ce, ce, les voilà les vrais scandales. Moi, moi, quand je vois le SDF qui crève la faim, oui, je suis révulsé, parce que moi, je, je prends parfois un ou deux euros de, de mon RSA pour donner à cette personne. Pour donner à cette personne, parce que moi-même, avec moins de 500 euros par mois, j'ai honte, parce que j'ai un toit. Ce type... Il me fait vomir. Et il me fait vomir. Et ce qui me fait vomir, d'autant plus, c'est que l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de la classe politique, comme Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai vu Jean-Luc Le... Jean Mélenchon à la télé avec un, un chef d'entreprise, il se présente au présidentiel, tu sais ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon Vous savez avec moi, au-delà, si vous gagnez plus de 300 000 euros par mois, au-delà de 300 000, on prend tout. Oh, quel révolutionnaire Mais moi je dis, si on, on répartit les revenus, au-delà de 6 000 euros, on prend tout. Au-delà de 6000 euros, c'est pour répartir Non, j'aurais dit 6000 par 4. 1500 1500 1500 Mais tu peux pas vivre avec un RSA, mon garçon Aujourd'hui, aujourd'hui, oui mais, oui, mais moi, je, moi justement, je, je veux que les gens au RSA puissent, ne, ne soient plus à la rue. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait le calcul, il faut entre 1 200 à 1 400 euros net pour vivre dignement. C'est-à-dire pour pouvoir se payer un loyer, s'habiller, manger, voilà, vivre dignement. Donc, pour moi, il faut qu'on qu arrête le salariat, qu'il y ait un revenu minimum de dignité pour tous. Et il ne peut être financé que si on limite à 4 Bon, 4 fois 1500 ça fait 6000 et qu'au delà c'est une fiscalité totale mais sur tous les revenus parce que les gens qui sont actionnaires ils gagnent le revenu de base 1500 et puis avec leurs dividendes ils vont jusqu'à 6000 rien à dire mais ils payent des cotisations sociales sur tous les revenus ça veut dire qu'un robot qui fabrique des voitures génère du revenu qui va être réparti mais paye des cotisations sociales cotisations sociales sur tous les revenus. Et donc, ça va permettre petit à petit de, de nationaliser tous les secteurs de production, vu que les actionnaires vont être à 6 000 euros pour toute leur vie, en dédommagement de leurs dividendes, vu que tout ce qui sera reçu 6 000 sera pris et payant des cotisations. Et au, quand ils meurent, eh ça s'arrête parce qu'il n'y a plus d'héritage. Parce qu'il faut bien voir que le logement, il n'y aura plus de loyer. L'État donnera un logement à toute personne, mais à sa mort, tu pourras le léguer à un de tes enfants, par exemple, sans droit, mais sans argent, ou alors il y aura un autre citoyen qui en a besoin, un autre résident qui en a, qui en a besoin. Et donc, on peut mettre en place une gestion qui va permettre de répartir les richesses mobilières et immobilières et de respecter la valeur d'usage, c'est-à-dire de faire en sorte que des gens ne soient plus privés de logement et de nourriture, tout simplement parce que un système capitaliste les a exclus. Et effectivement, aujourd'hui, réfléchir à ces solutions, c'est être loin de quémander un petit peu plus de pouvoir d'achat. C'est un petit peu comme si euh, j'étais un esclave qui demandait un petit peu plus dans la gamelle et un petit peu moins de coups de fouet. Ça ne changerait strictement rien à mon statut d'esclave. Strictement rien. Et aujourd'hui, tous ces tartufs qui ne veulent pas changer le système, eh bien, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est dire haro sur le Macron. Et donc, c'est pour ça, moi, parce que Macron et tous les siens, Macron et son monde, eh c'est le même monde que le monde de Ruffin, c'est le même monde que Monsieur de, euh, le monde de Jean-Luc Mélenchon, c'est le même monde que le monde de Yannick Hulentas, c'est le même monde que le monde d'Étienne Chouard. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est qu'à aucun moment ces gens-là ne veulent mettre en place un nouveau système, réellement nouveau, où il n'y ait plus de chef et où il y ait une autogestion à tous les niveaux. La défense nationale, c'est fini, il n'y a plus d'armée. Mais ça, on en reviendra à, à l'origine même de ce qu'est le socialisme. Et c'est pour ça qu'il y a eu une interview qui a été réalisée, et je vais finir sur ces mots, de Karl Marx euh, au Chicago Tribune, euh, qui, a, qui a été faite et publiée euh, lors du 150e, 150e anniversaire de la mort de Karl Marx. Elle a été publiée par, euh, par Andreas Asbert. Euh, sur le site percé et donc je mettrai je mettrai les coordonnées parce que c'est un c'est un article très intéressant que voici interview de Karl Marx au Chicago Tribune qui permettent de revenir aux sources, et dans cet article vous verrez que le Figaro, à l'époque où Karl Marx était vivant, avait attribué des propos violents à Karl Marx en disant que on, on prétendait qu'il avait appelé les travailleurs à renverser les gouvernements, chose que Karl Marx n'a jamais fait. Karl Marx n'a jamais demandé même d'augmenter de, des augmentations de salaire parce qu'il savait très bien que tout de suite, il y aurait une inflation et que le patronat se récupérerait. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent de Marx, ils se prétendent communistes ou socialistes, mais ils n'ont pas lu Marx, ou tout du moins, ils feignent de ne pas l'avoir lu. Et pourquoi est-ce qu'ils feignent de ne pas l'avoir lu C'est que tout simplement, dans la lecture de Karl Marx, ils s'apercevraient que tout ce qu'il raconte pour embobiner les gens est contredit à l'origine. Voilà. Et donc... Ce néologisme jaunisme que j'ai fait comme on faisait le néologisme jaunisme au moment de mai 68 et on disait « sois jeune et tais-toi », et eh bien aujourd'hui on a l'impression, on te dit « sois jaune et tais-toi ». Et à partir de là, étant jaune, eh bien on te met dans un sac où tu es à la fois d'extrême droite, où tu es violent, alors que je sais que parmi les gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui dans leur cœur et leur âme en ont marre et veulent réellement changer les choses. Et je leur dis avec mon cœur et avec mon âme. Arrêtez de vous faire mutiler. Arrêtez. Vous ne gagnez que des coups. Aujourd'hui, vous avez une force. Et votre force, c'est le boycott. Votre force, c'est de dire « Nous avons voté le 29 mai 2005 contre, contre la Banque Centrale Européenne, contre ce capitalisme qui veut nous obliger à nous mettre en concurrence les uns entre les autres. » On l'organise en en parlant il suffira simplement le 26 mai 2019 de rester chez soi bien tranquillement de ne pas aller voter et effectivement si on est plus de 9 sur 10 ils auront leurs pantin qui seront élus mais de on toute peut manière aller voter blanc, par quoi qu peut aller voter blanc tu peux aller voter blanc mais ça aura moins de force qu'un boycott total c'est à dire que et là on va le faire oui, mais là, on va le faire pour les, les, les uniques élections de l'Union européenne, mais on va le faire pour toutes les élections qui vont suivre. Tant qu'on n'aura pas mis à bas ce système présidentiel où le peuple ne peut plus, n'a plus aucune perspective, parce qu'il faut bien voir que pourquoi les gens, et certaines personnes en arrivent même à la violence, c'est que les gens sont désespérés. Ils se disent, je ne peux plus rien changer. Si je ne peux plus rien changer par la rue, plus rien changer par les unes, qu'est-ce qui me reste eh bien, il y, y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui désespèrent, il y a des gens qui se somatisent, il y a des gens qui sont en train de se dire « Mais qu'est-ce que je fous, là mais, mais ma vie, mais qu'est-ce qu'elle est, ma vie Ma vie, c'est plus qu'un tas de merde. J'ai plus qu'à aller bosser jusqu'au cercueil. Et puis, si on veut me, me repousser ma retraite à 65, on me la repoussera. Euh, et puis, si je dis quelque chose contre les oligarques, eh ben, ils feront voter euh, ou ils feront agir leur, euh, euh, leur préfet ou leur sénateur ou leur... Euh, leurs hommes aux arts, parce que les sénateurs c'est des grands électeurs aussi hein, c'est il n'y a pas de suffrage universel ou de proportionnel là-dedans hein. c'est et tous les renouveler tous les tous les 9 tous les 9 ans c'est ignoble c'est ignoble aujourd'hui il faut réellement revenir à la démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans une dictature. Moi, quand j'avais dit ça en face d'un grand couillon euh, euh, Coquerel, ce type-là était aussi un fasciste, euh, il, il, c'était à l'époque de Valls. Oh non, non, on est en démocratie, on est en démocratie. Mais oui, mon petit gars, on est en démocratie. Hein. Toi, tu as des deux fesses dans le coton. Hein. Quand on tue Gay Camara, quand, quand la BAC tue Gay Camara dans le dos euh, avec, euh, avec 8 balles, hein, tu n'ouvres même pas ta petite bouche. Hein. Et puis là, tu vas par rapport... Euh, ah oui, par rapport au Tchad, ah là tu vas te montrer avec ton écharpe, t'es ignoble mon gars, t'es ignoble. Fais à Épinay-sur-Seine, as été élu dans la première circonscription comme député, occupe-toi de tes oignons de député, salopard. Hein viens pas, viens pas jouer, ah, moi je suis contre la France-Afrique, hein parce que tu bouffes, tu bouffes à cette Assemblée Nationale hein, qui a voté pour à nouveau pilonner l'Irak hein, quand il y a eu les, les, les, les assassinats à Charlie Hebdo. Donc tu veux pas nous jouer les démocrates, c'est hein une crevure. Une crevure du parti nationaliste France Insoumise. J'ai aucun respect pour toi. Je le dis franchement. Coquerel, tu dégages. T'es rien. T'es rien. T'es ignoble. T'es ignoble. Voilà. Donc... Tu disais, tant pas mis à bas la République, euh, Non, pas, la, pas, pas, pas, pas, la pas uniquement la 5 République. Il faut mettre à bas toutes les gouvernances antidémocratiques. À bas les États-nations. Il faut faire en sorte... Donc là, on va en parler dans les prochaines émissions. C et je pense que j'espère que tu seras là parce que les, les moyens informatiques, le Darknet et la cryptographie peuvent être le moyen de commencer dès maintenant à instituer exactement aujourd'hui. Que faire comme le, le dit souvent notre ami Pierre Merechkovski? Aujourd'hui, nous devons poser les pierres de ce monde de demain parce que ceux qui les posent se font assassinés se font assassiner. Rémi Fraisse posait des pierres du monde de demain. Rémi Fraisse posait des pierres. Eric Pététain pose des pierres. c'est pour ça qu'il est important de dire que c'est un délirant, que, que c'est une espèce de, de, de vieux taré. Il est très important de dénigrer. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je montre les dents parce que je suis non-violent. Et j'en ai marre d'être présenté comme un délirant. Parce que réellement, le délire, c'est de continuer à se présenter à leurs élections et à leurs criminelles bouffonneries, c'est de continuer à avoir ce discours qu'on va sortir en 25 ans du nucléaire, alors qu'on est en train de vendre les barrages et de, et de vendre les, les centrales thermiques. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, mais avant de rendre l'antenne, je vais donner le micro à Marc, parce que je veux lui dire franchement... Mille merci, parce que, vous savez, les moyens techniques, c'est Marc, et Marc, il était très, très mal ce soir, C'est pas grand-chose, en fait, on est... Combien On est deux Trois, quatre, à vouloir faire vivre ce truc qu'on a appelé radar. Oui. C'est peut-être une utopie, c'est peut-être un idéalisme, mais au moins on essaie. Voilà. Avec les moyens qu'on a. Mais tu sais ce que c'est que l'utopie L'utopie c'est comme les rêves, il n'y a rien de beau sur cette terre qui ne soit pas né d'un rêve ou d'une utopie. Et donc moi je salue tous les anarchistes parce que ce sont des porteurs de rêves.